Les enfants, protégeons. Les enfants, protégeons. Les enfants, protégeons. Les enfants, protégeons. Les enfants, protégeons. Les enfants, protégeons. Les Les enfants Libertät, Libertät, Libertät, Libertät! Oh on en oh veut pas. On en veut pas. Oh on en veut, oh oh veut pas. pas. Mon oh dieu. On en veut pas. Oh, on oh n'en veut pas. Oh non, on pas. On pas. On pas. veut pas. Oh non. Oh non. La liberté liberté on liberté. Amen. Yeah. A Adreux, les gilets jaunes, nous nous sommes rencontrés sur notre emploi pour échanger participer au succès de la, la mobilisation. Parmi nous, des vaccinés, les pas vaccinés, certains vont le faire, d'autres pas. Mais nous étions tous contre le passe sanitaire pour notre libre choix. D'accord pour dire, cette loi remet en cause nos libertés individuelles mais aussi le secret médical et nos conquêtes sociales. Macron nous l'a dit à la télé, la liberté, la retraite, les droits aux allocations, tout va passer à la moulinette. Ne croyez pas qu'ils soient fous, ce sont des mercenaires du capital. Ils ont été mis en place pour casser et reprendre toutes nos conquêtes sociales, acquises de haute lutte par nos anciens, et cela au plus vite possible. Pour les arrêter, n'attendons pas les élections. Ce sera trop tard. Restons unis et mobilisés jusqu'à l'abrogation du pass sanitaire et les mesures antisociales qui l'accompagnent. Et surtout, amplifions la mobilisation par tous les moyens à notre disposition, comme nous savons le faire aujourd'hui et toujours. On ne lâche rien pour la liberté, la démocratie et la justice sociale. Oh, mais là Oh, là ou complètement pour le vaccin. Et il y a des gens qui sont plutôt contre ou complètement contre le vaccin. Et pourtant, on est ensemble à manifester. C'est donc bien que c'est possible. Nous, ceux d'en bas, ne nous laissons pas diviser. Alors, qui veut la parole Est-ce que tout le monde entend ouais. oui, euh, Super Je suis soignante dans un hôpital. Je voudrais parler de beaucoup de choses. J'ai préparé, parce que la semaine dernière, c'était effectivement un peu euh, anarchique. Mais voilà. Nous pouvons parler du rapport bénéfice-risque de la vaccination pour les moins de 45 ans. Cet étalonnage est capital pour la science, et pourtant, le risque est supérieur pour la vaccination de 1,3% plus élevé que la mortalité pour la Covid-19. Et le risque d'effets secondaires, grave et très grave, est jusqu'à 3,6 fois plus élevé avec le vaccin. On peut évoquer le risque infini de la vaccination chez les enfants, puisqu'aucun enfant sans comorbidité n'est décédé du Covid-19. Par contre, la vaccination pourrait entraîner de nombreux décès et invalidités graves. Les sources que je vous donne sont l'INSEE, la Santé publique France et la pharmacovigilance. Je ne les ai pas inventées. On est déjà au-delà des signaux habituels pour retirer un produit du marché. On peut évoquer aussi l'absence de consentement libre et éclairé le manque d'information et de transparence sera produit en AMM conditionnel jusqu'en 2023. On peut parler aussi de la violation de tous les droits, de la Constitution, de Nuremberg et de toutes les autres codes au nom d'une liberté collective. On peut parler aussi des affiches, des affiches du pass sanitaire qui sont datées du 20 janvier 2020. tous, et l'État aussi le sait. Alors j'en déduis que toutes ces incohérences paranoïaques sont voulues par l'État qui n'a aucun intérêt à voir la réalité et qui s'auto-justifie dans une fausse logique en niant la réalité de terrain pour mettre en place une stratégie du chaos à travers la peur. Il nous prend de vitesse pour que nous n'ayons pas le temps de réfléchir. J'ajouterai que cette politique est basé sur l'idée que ces produits nous protègent des formes graves et des décès. Alors que M. Véran, le 30 mars 2021 au Conseil d'État, a clairement dit que, premièrement, les vaccins avaient une efficacité partielle. Deuxièmement, l'efficacité est contingente du fait des variants. Troisièmement, les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes sévères et aux décès, en cas d'inefficacité initiale vaccinale ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d'un variant. Je l'ai cité mot à mot. C'est dans le compte-rendu du Conseil d'État du mois de mars 2021. Je ne l'ai pas inventé. Et en quatrième, le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus au tiers. Voilà. La résistance. La résistance, c'est comprendre que ce délire ne doit pas être compris car il n'y a pas de logique à comprendre. Et je cite Monsieur Fouché. La résistance, c'est bâtir une bulle de cohérence au milieu d'un tissu d'incohérence en train de s'effondrer. Je cite Monsieur l'avocat Dividio. Manifester ne sert peut-être à pas grand-chose face à ces malades. Manifester sert juste à créer des liens entre nous et c'est capital. L'État attend les manifs pour accuser les manifestants de violence et d'action extrême et utiliser cette violence comme argument de réélection en 2022. Quoi faire Rester calme, se mettre en lien au niveau local, départemental ou régional, travailler à l'intention positive pour le réel, nourrir un idéal de construction alternative pour sortir de ce système en voie d'effondrement. Préparer l'après qui ne sera plus jamais comme avant et s'accrocher à la société dont on a envie au niveau de la santé, de l'économie, de l'enseignement, des circuits courts avec solidarité, liberté et fraternité. Il faut se prendre en main, personne ne le fera pour nous. <rire> pour réinventer ce monde à notre image, en allant vers l'action directe, relier toutes les initiatives individuelles pour en faire une collectivité libre. Voilà. Merci. Bonjour. J'ai déjà parlé tout à l'heure, mais tout le monde ne m'a peut-être pas entendu. Donc, euh, je m'appelle Isée, je suis professeure de yoga psychomotricienne en retraite. Euh, je vous avais parlé la semaine dernière pour ceux qui étaient là. J'avais un grand panneau avec moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec une papaye et une chèvre dessus. Ouais. Alors, je vais, je vais réentendre. Là <rire> je vais réembrayer là-dessus parce que je vais vous raconter le fin mot de l'histoire quand même. Donc le président de Tanzanie, Magufuli, au début de la pandémie, quand les tests PCR sont sortis, ils sont arrivés en Tanzanie ces tests PCR et lui, bah, vous savez qu'en Afrique l'OMS ils en ont un petit peu par-dessus la tête hein, avec tous les essais vaccinaux qu'ils ont fait là-bas. Donc, euh, Magoufouli, eh ben, il a fait des essais de tests PCR sur des tas de choses, alors sur euh, des chèvres, euh, sur euh, des fruits, euh, sur euh, des cailles, des aztèques, euh, voilà. Des cailles, les... Donc, euh, ben, les tests PCR, ils étaient positifs, entre autres, hein, oh sur la papaye et la chèvre. Voilà. Donc, c'est pour vous dire la fiabilité de ces tests PCR. Ah, moi, arrêté Donc, le coup, là, évidemment, Magoufouli est mort maintenant. Hein. Euh, ouais, est voilà un mois ou deux. Il a disparu comme par hasard pendant 15 jours. Ouais, Et puis... Euh... <rire> donc donc Magou quelqu'un l'a amené à l'hôpital un jour et le lendemain il est mort. C'est bizarre, hein il n'était pas malade du coup, ni rien. Donc euh, où il est passé pendant les 15 jours, on ne sait pas. Et de quoi il est mort. Alors ils vont dire bien sûr que c'est une crise cardiaque, hein, comme toujours. Hein, euh, voilà. Donc euh, voilà ce qu'on fait en ce moment des présidents qui sont récalcitrants à toute cette mascarade. Alors Sonic Dubourrouille également. Non, tout aussi, mais on est en première oui, ligne un numéro ils ont pas 300 millions je crois de doses de vaccins pour l'Afrique Il a dit pas question on va faire coalition en Afrique et on ne veut pas de vos vaccins. Voilà. Et ben bah, lui aussi, il est mort bêtement. Voilà. Donc, je voulais vous raconter un petit peu cette histoire. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on est dans une petite manif à Chartres, mais que c'est quelque chose de planétaire, cette histoire. Et je crois que c'est important, des fois, de, de se mettre en silence, de se relier les uns aux autres, non seulement ceux qui sont ici mais de penser aussi à tous ceux qui sont sur la planète, de se relier avec tous ceux qui sont sur la planète et qui sont en train de vivre les mêmes choses et quelquefois de façon encore plus dramatique. Donc voilà, je vous propose pendant 30 secondes de penser à eux, de nous relier tous ensemble et croyez-moi, moi qui suis professeur de yoga, quand il y a des cerveaux comme ça qui pensent à se relier et qui pensent à être en amour avec tout le monde, ça marche. Il y a des expériences qui ont été faites dans des villes aux États-Unis, quand il y a un groupe de méditants qui médite pendant une semaine, le taux de criminalité descend. Ouais voilà. Un petit Moi, personnellement, je suis vacciné et je suis pour le vaccin. Ma femme est infirmière. Elle, elle m'a fait aussi la guerre parce que dans son milieu. Elle, est dans, elle travaille dans la très grande précarité Elle n'avait pas envie de transmettre, de prendre le risque de transmettre la, le virus. Donc elle est aussi vaccinée, évidemment. Et pour... on' pas comme euh, les soignants, à obligation vaccinale, force et courage. Euh, Je voulais vous alerter sur euh, les enfants placés à la ah dont euh, ah euh, ah euh, euh, Les parents signent une autorisation écrite à la ze, euh, au foyer pour soigner leurs enfants. Donc les foyers ont tout pouvoir pour vacciner les enfants. Les enfants sont en danger dans les foyers. On est pas On est On est pas. Chacun son tour. Chacun son tour. Allez-y, madame. Donc je dis rapidement, euh, avant que ça recoupe, l'essentiel dans les prochaines semaines, c'est de, comment dire, de sensibiliser les personnes vaccinées. Parce que nous, on aura beau défiler, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui compte, c'est que les personnes vaccinées soient solidaires avec nous pour que ce soit toute la en a, population sont là, française sont qui explique qu'elle est anti-passe. Donc ça, c'est une chose. Euh, la deuxième chose, c'est que M. Macron a prévenu qu'il y aurait à partir d'octobre des automates pour on vérifier les pas passes. Le aussi, Donc à partir d'octobre, ça ne sera plus vérifié de, de par des personnes. Si à un moment donné pourrait dire non, je ne veux plus faire ça. Donc à partir d'octobre, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Je pense que ces automates sont certainement déjà fabriqués et que de bonnes commandes effectuées, ou d'autres des n'étaient déjà parti. et qu'une fois que ça va mis en place, je ne veux pas du tout, tout euh, extrapoler sur les possibilités que pourraient offrir ces automates, parce que je ne veux pas extrapoler là-dessus. Comment extrapoler sur le sur ce à quoi pourraient servir ces automates d'autres que contrôler le pass sanitaire, donc je ne dirai rien là-dessus, mais voilà, bon, on peut se poser des questions. En tout cas, ce qui est sûr, et donc, les gens qui, ne, qui sont vaccinés dans les quelques semaines à venir, hein, s'ils ne disent pas non, eh bien ça sera terminé, ça sera bouclé, en tout cas c'est mon sentiment. Bon. Je voulais simplement dire, pour tous les gens qui doutent des effets secondaires des, des, des injections, puisqu'on sait que c'est des essais thérapeutiques, vous vous mettez sur le site de AstraZeneca Oxford, et vous aurez toute la liste publiée par eux-mêmes, qui publient, suffit de la lire, et vous verrez le nombre d'effets secondaires cités. Et c'est pareil pour Pfizer, et c'est pareil pour les autres. Donc allez sur leur site, vérifiez si quelque chose de public n'est marqué. Autre vérification à faire importante. Vous téléphonez à votre assureur et vous leur demandez est-ce que je suis en cas d'été secondaire Qui en charge. C'est-à-dire, si je tombe, si un vaccin me Quand Vous n'avez en fait, pas le droit de participer à une expérience. C'est marqué dans le contrat. Ouais, effectivement, oui, effectivement. C'est marqué dans le contrat. Car si vous décédez, ben c'est l'assurance qui prend votre bien. Il a une assurance vie aussi. Ce n'est pas pris en charge si on fait part à une expérience médicale. Donc, ouais, la terminée, là, la terminée. Bon, je veux vous pose chacun question, que ce soit votre assurance vie, que ce soit votre assurance professionnelle, que ce soit même au niveau de la conduite, vous demandez qu'est-ce qui vous couvre. Parce que dans les vaccins, vous avez signé un petit papier qui est tout en bas et qui montre que vos assurances ne vous couvrent pas. Ni l'État, ni la personne qui vous a vacciné. Moi, j'ai un mari qui, après vaccination, a fait un décollement de victimes. Quand j'étais chez le pharmacien, je me disais, mais nous, on n'a rien à faire remonter. On n'est pas responsable, il n'y a rien. Vous voyez, avec pharmacovigilance, il n'y a, a rien rien. Il n'y a plus rien qui vous prépare. Voilà, je vais signaler parce que... Et moi, mon souci d'être ici, j'arrive de l'heure, c'est parce que je ne peux pas accepter qu'on attaque les enfants. Je suis une grand-mère et moi, je vois les enfants qui sont tous fatigués. Je suis d'une génération, J'ai 77 ans. Je suis d'une génération où les enfants n'étaient pas malades. Les enfants n'étaient pas bourrés de produits, il n'y avait pas besoin de leur faire des multitudes de vaccins. Donc aujourd'hui, vous voyez des jeunes qui sont fatigués en permanence, qui ont du mal à suivre à l'école, et en plus, on leur met des masques qui sont toxiques pour eux. Ils empêchent de respirer normalement. Le grand prêtre du Grand Rissette. Génial! Juste des petits témoignages autour de moi, dans ma rue. Il y a un monsieur qui a eu un, un effet grave après son deuxième vaccin et son médecin à charge lui a dit il y a 10% d'effets graves qui remontent à moi sur les vaccins. Ça, c'est ce qu'il a dit. Les enfants des jeunes filles qui se font ils disent qu'elles n'ont plus leurs règles, on sait qu'elles vont à la population. Merci. Ils veulent stériliser les enfants. Donc on a, c'est pour ça qu'on a fait ça à partir avec le Dernizine, à partir de 12 ans. J'ai aussi la belle sœur de ma fille. Elle est une elle est jeune adulte. Elle n'a plus de règles depuis qu'elle a son vaccin. Alors il y en a encore beaucoup à dire. La prochaine fois. Please go.